Salut mes chers amis, je m'appelle Dimane et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer le petit déjeuner très simple et très rapide. Quels produits on utilise Pain grillé, deux tranches du de pain, saucisse, deux oeufs, deux tranches de fromage, oignons. D'abord, les bords de tranches de pain. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire, mais personnellement, je préfère ça. Ensuite, coupez l'oignon en petits morceaux. Il faut rappeler la saucisse de cette manière. Parfaitement. Prenez un morceau de pain. Mettez une tranche de fromage dessus. Ensuite, il faut les couvrir avec des la saucisse Une autre tranche de fromage dessus. Fermez avec le deuxième morceau de pain. Maintenant, il faut presser un sandwich. Cela peut être fait avec un coton. Parfaitement. Prenez un bol. Mettez deux œufs. Mettez les oignons hachés. Ajoutez un peu de sel, d'épices et de poivre noir mollu. Bien mélanger. Maintenant, imprégnez le sandwich dans le mélange d'œufs. Mettez le sandwich dans une poêle à frire. Faites les puissances minimales de la cuisinière pour que le fromage ait le temps de fondre et que le pain ne brûle pas. Priez un côté pendant une minute. Retournez. Priez l'autre côté une minute. C'est prêt. Bon appétit. Bon petit déjeuner. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt.